Explosif, historiquement l'un des affixes les plus relous en Mythic Plus a été revu et ça fait du bien, ça fait un bien fou. Il vient faire sa nouvelle apparition sur le pré-patch, accessible en jeu depuis très peu de temps, depuis le mercredi 21 octobre de l'année 2020. Il est désormais beaucoup moins relou. On va voir dans cette vidéo à quoi s'attendre pour le nouveau fonctionnement de l'explosif, ce que ça implique pour le groupe et sa synergie, et mon petit avis personnel, c'est parti et pour un petit rappel avant de voir les modifications, qu'est-ce que l'orbe explosive Orbe explosive, explosive c'est un affixe de Mythic+. Ça fait apparaître des orbes autour des monstres. Elles incantent pendant 6 secondes et si elles arrivent à bout de leur incantation, elles explosent. Et elles infligent 40% des points de vie à chaque membre du groupe qui est à portée. Être à portée, ça veut dire être dans le champ de vision et être à moins de 60 mètres de l'orbe. Bah avant, elles étaient assez reloues à gérer parce que leur nombre de points de vie dépendait du niveau de la clé. En gros, plus tu faisais une clé haute, plus les orbes avaient des points de vie, et plus c'était la grosse galère. Et en outre, le fait d'avoir beaucoup de points de vie sur un temps d'incantation très court, ça forçait carrément les mêlés à s'en occuper. Au final, ça devenait ton job, si t'étais un mêlé, de gérer complètement les explosifs, et à côté de ça, t'avais le droit de participer un petit peu au donjon. Mais quand même, il fallait que tu fives tous les explosifs. Désormais, au niveau des modifications pures qui m'ont été apportées, elles apparaissent de 4 à 8 mètres autour des unités, avant c'était 3 mètres, donc un petit peu plus large. Mais leur vie a été drastiquement réduite, ça ne scale plus avec le niveau de la clé, donc ça sera toujours le même montant, et actuellement ce montant c'est 97 points de vie. Oh ouais ouais ouais, ça fait pas beaucoup, on croirait un petit peu en un totem d'un chaman en arène. Outre ça, elles font un effet sonore quand elles meurent. Voilà, c'est le petit côté sympa. Désormais, tu peux les one-shot comme des petits ballons avec sur lequel tu mets une petite aiguille et en plus elles font des petits bruits. Et un autre des soucis, c'est que ça pop avec les boss et tous les adds au niveau des boss. Et du coup, sur les très grosses clés, quand tu te retrouvais en tyrannique, où c'est déjà quand même beaucoup plus dur que quand tu es en fortifié, en plus, tu peux avoir certains donjons où bah t'as des adds et du coup il faut les gérer. Ouais, comme par exemple, euh, Cephralis avec le petit boss de fin là et tous les adds où du coup c'est la partie. T'as plein d'explosifs de partout, de trucs à gérer, les crapauds ou même, euh, bah tiens, le sanctuaire... Tempête, un hein, donjon simple, plein de base Ouais, et bah ben dedans, en plus, t'avais des adds qui spawnent, qui font pop des explosifs de partout, du coup, tes casters, ils doivent switch dessus, ça leur fait perdre un max de temps, des fois, tu fais ton incantation, mais ça finit avant, enfin, c'était un sacré bordel, et du coup, ça a désactivé complètement la possibilité de faire les plus grosses clés pour les joueurs, et ça, c'est un vrai problème et maintenant, c'est excellent, c'est que ce n'est plus le problème d'une personne en particulier, c'est que c'est le problème de tout le monde et que ça demande pas d'effort à tout le monde de pouvoir le gérer. Bon, d'un certain point de vue, on pourrait même penser que ça peut devenir le problème des healers. Ouais, parce qu'en fait, il suffit d'une petite dot, que ce soit un éclat lunaire, une purge du mal, un orion d'un chaman, pour les gérer. Donc au final, pourquoi les DPS devraient switch si au final, le healer peut le gérer facilement et faire gagner un temps monstre à la clé Hmm... Bon, j'espère quand même que la plupart du temps ça sera quand même un problème collectif et qu'on s'y attaquera tous ensemble et que ça ne viendra pas juste le problème d'une personne en déportant la responsabilité du joueur en mêlée sur le soigneur. Mais bon, grosso modo, vu que ça demandera que un GCD ou un coup blanc de les tuer, ça coûtera quand même beaucoup moins d'efforts au groupe. Et perso, je suis sur kiff, c'est excellent de jouer avec le nouvel explosif et de ne plus avoir à passer des heures à les tuer. Là, ça va vite, c'est efficace. Tu les vois ils apparaissent, ça fait pop pop pop pop pop. Enfin perso c'est un gros kiff. Je suis bien content que la fixe soit devenu plus sympa, je le trouvais plus dur que d'autres affixes, plus contraignant. ça demandait beaucoup de temps parce que tu es obligé de ficher dessus. Désormais tu peux le faire de façon optimale et ça me fait grave kiffer, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses toi dans les commentaires, est-ce que t'es content, est-ce que t'es chagrin et même globalement qu'est-ce que tu penses de ce format de vidéo, je te souhaite une excellente journée, n'hésite pas non plus à t'abonner, on est quasiment 23 000 Vous c'est déjà passé, Enfin, ça fait grave plaisir, on fonce vers les 30 000, n'hésite pas non plus à rejoindre le serveur Discord si t'as envie de discuter, je te souhaite une excellente journée, prends bien soin de toi et on se retrouve super vite